5 bons centimètres de neige dans les Vosges. Le froid s'est brutalement réinvité en ce début du mois de mai. On n'avait pas vu cela depuis plus de 20 ans. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. À Brest, on a relevé une température de moins 0,2 degrés Désormais, chaque année, les records de température mensuelles sont battus trois fois plus souvent que si le climat était stable. Notre cher 21e siècle compte déjà à lui seul 13 des 14 années les plus chaudes jamais enregistrées. En Australie, depuis 2013, le bureau météorologique a même dû rajouter une nouvelle couleur. Ce violet incandescent permet désormais de signaler les températures dépassant les 50 degrés Celsius. D'ici 2050, le réchauffement de la planète va créer 250 millions de réfugiés climatiques. D'ici là, chaque jour dans le monde 130 espèces disparaîtront et nous aurons produit suffisamment de plastique pour pouvoir envelopper la planète entière should we start to worry joining me now an expert on our county resources and preparedness alec vaughn alec should we start to worry Jim, I think we should definitely consider starting to worry. C'est pas une émission climato-sceptique, quand même. Ah m en m en a, mais, mais les, les climato-sceptiques, ah, ils n'ont ah, pas, ah, pas, pas, pas le droit de parler quand on veut faire une émission. Parce qu'il <rire> qu y a des gens qui effectivement. Il n'y a plus de climato-sceptiques. Si, il y en a beaucoup, madame. Ah Non, mais c'est incroyable. Non, non, non, non, non, il y en non, a non, beaucoup, c est c est madame. Il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Si, si, ils ont le droit. Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est le mot même. Si vous voulez, le mot sceptique en science n'est pas une insulte. Au contraire, c'est une vertu. Il n'y a pas un climatologue sceptique. Donc le terme climato-sceptique ne peut pas exister par essence puisque tous les climatologues s'accordent à dire qu'il y a des grosses modifications en fait, dans le climat. Là, on va dire que je prends partie dans la vidéo, mais c'est vraiment pour expliquer euh, sur ta question. Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non mais Et vous vous, sûr que si, vous, vous, vous aimez vous vous aimez comme de un certain des nombre des de gens, les prévisions millénaristes et Je n'ai pas fini -ce Mais c'est rétrograde peut... On a quand même tout un signe d'une vraie colère sur son visage, etc. On voit vraiment un combat avec limite le cou qui se gonfle, tout pareil, la tête qui remonte, les yeux écarquillés, on cherche à faire peur, on cherche à, à prendre de la place. Vous savez, c'est comme les oiseaux quand ils étendent leurs ailes, ou les chats quand ils, ils hérissent leurs poils, tout ça c'est pour prendre du volume au combat. Ah, je dire ça, c'est alors Et alors, eh vous allez quand même me laisser le dire, parce qu'ici on mais laisse dire dingue. les choses avec lesquelles on n'est si, pas d'accord. en fait, vous êtes, mais vous êtes non, non. dingue D'accord, vous dans pouvez même s'y vendre Hérétique Au bûcher Là, elle vient de dire quelque chose, elle vient de dire Mais c'est dingue, mais vous êtes dingue de dire des choses comme ça. On, on, on le sait, elle vient pas de la traiter de folle, hein. c'est pas, pas ça, c'est. Mais vous êtes non, non. dingue Encore une fois, c'est une réaction épidermique, on voit vraiment que c'est pas une insulte, on voit en fait que c'est juste un choc. On est au 21ème siècle oh bon, Non mais ça, ça suffit cet plus... argument Non on... mais c'est pas non, possible mais si vous me laissez pas parler, j'arrête allez vous cultiver scientifiquement, enfin. Non mais ça va pas là Mais est... on c est quand même... Non, ah, non. Hey, ça vous non. non. Si on commence si vous par les faire. insultes, je mais me barre si. Bon, allez vous cultiver scientifiquement, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une insulte non plus. Non non, vous si. vous non oui. normal Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. mais ça pas bien là Donc s'il vous plaît, je voudrais que Et là on a la première insulte et il est... 10.31 donc on voit toute la rage qui est venue, qui est sortie d'elle. Mais vous êtes non, dingue Elle n'a pas pu le retenir. Vous voyez le geste en plus d'avancer, comme elle l'envoie, elle dit « Mais c'est vous qui êtes folle !» Et là, la première insulte est lâchée. En fait, c'est la première vraie insulte de l'émission. C'est Elisabeth Lévy qui dit à Claire Nouvian « C'est vous qui êtes folle !» On est vraiment nombreux à être folle de rage, contre les inégalités, contre les discriminations, les injustices. Et on va toutes vous le dire, hashtag « Je suis folle de rage !» Malgré les évidences scientifiques, le doute continue à infuser depuis des décennies. Aujourd'hui, 17% des Australiens, 15% des Norvégiens ou 12% des Américains ne croient tout simplement pas qu'un changement climatique soit en cours. En France, 22% de la population doute du lien entre les activités humaines et le changement climatique. Quel est donc le carburant des climato-sceptiques Alors que 97% des scientifiques reconnaissent qu'il y a bien un changement climatique en cours lié à nos activités. On est quand même le pays qui a accueilli donc des milliers de chercheurs qui sont venus nous dire au monde entier, au monde entier qu'il y a un changement climatique qui s'accélère et qu'on a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire Et mais, vous, ah non, vous êtes en moi, train je... de prêcher le climato scepticisme je... Vous mettez en cause mais des Vous voyez les pas que vous êtes religieuse là Mais en oh, ça, ça s'appelle. Dans votre la façon de vous exprimer. -moi. Il n'y a pas de salut, sans décroissance. Il y a des gens, si vous voulez, qui, comme vous, vendent une sorte de religion, avec l'idée, si vous voulez, qu'on n'inventera jamais rien, je veux dire, de nouveau. Si, si, vous vendez une religion, et à vous entendre, on devrait plonger dans la guerre civile, on devrait mettre des millions d'emplois oh en danger, si vous voulez, parce que l'apocalypse nous guette. À leurs yeux, vous êtes humains et dignes de respect tant que vous êtes d'accord avec eux, tant que vous leur ressemblez, sinon vous êtes un négationniste. Et vous rejoignez la race des monstres à éradiquer pour le bien commun. En fait, aujourd'hui, on devrait dire qu'il y a des négationnistes du changement climatique. Ce serait plus juste, en fait, de dire ça, tu vois. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe, elle est réelle. Il n'y a, a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il n'y a vraiment plus que Trump pour en douter, quoi. La signification des océans. Euh, voilà. N'importe quelle personne douée de plus de deux neurones ne peut plus remettre en cause, ça, ça relèverait du négationnisme, finalement. Et on n'a pas tellement envie de le faire en histoire, on n'a pas tant, non plus tellement envie de le faire avec l'avenir. La nature décline à un rythme sans précédent, alertent les scientifiques. Un million d'espèces animales et végétales sont en voie, D'extinction sur les 8 millions recensés sur la planète. Nier aujourd'hui cela et notre influence sur cela, c'est faire un négationnisme du futur et non pas du passé, ce qui est tout aussi dramatique. Moi j'appelle ça un crime contre l'avenir en fait. Et ce petit coup de chaud modifie en profondeur la machine terrestre. Il y a les données spectaculaires comme celles des catastrophes naturelles. Depuis les années 60, elles ont plus que triplé. Aujourd'hui, une grande partie des conflits dans le monde sont générés. Par des inondations, par des sécheresses. Vous voyez, la guerre en Syrie, elle s'est déclenchée après 10 ans de sécheresses consécutives. Ah non, donc mais, donc non mais je rêve, là. là, je rêve. Ah, mais non, vous ne rêvez pas Et vous allez d'ailleurs. Mais je mais vais vous répondre quand même. Mais, elle, mais répondez ah Oui, mais on va faire l'émission que là-dessus, qu'on a plein de sujets. Non, enfin, je ne peux de pas entendre dire que la guerre en Syrie a été déclenchée par le réchauffement climatique. Alors, euh, on est là, un peu, sur la planète Mars. Entre 1960 et 2013, la production alimentaire de blé a chuté de 2 et celle de maïs, de 1,2 Moins de nourriture pour une population en pleine croissance, ça risque de poser quelques problèmes. Ouais, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si les chauffe. conflits non. ne sont pas décorrélés des, des, des conditions climatiques et des conditions du vivant. Oh. Ça accélère les tensions entre les individus. Ça accélère les tensions entre... Oh. Ce catéchisme oui, est, est très intéressant, mais n'est pas, un pas une discussion. Excusez-moi. Un Là, en ce moment, on a des réfugiés euh, syriens euh, on s'en occupe pas. Moi, déjà, à titre humain, là, indépendamment de l'aspect écologique, je trouve ça honteux. On laisse mourir des gens devant nos frontières. On se dit oh, « accueillir 200 000 personnes, mais c'est pas possible, on n'y survivrait pas », ce qui, évidemment, est complètement faux. En termes économiques et sociaux, on pourrait parfaitement y survivre. On sauverait leur vie. On préfère les laisser mourir. Bon. Mais là, on parle pas de 200 000 personnes. On... Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à un milliard. Willie Soon, astrophysicien américain, attribue le changement climatique aux rayonnement. Solaire. Pour mener ses recherches, il a reçu plus d'1,2 million de dollars d'entreprises comme la Southern Company, géant américain de l'énergie, ou ExxonMobil, l'un des plus grands groupes pétroliers au monde. Entre 2005 et 2008, ExxonMobil a d'ailleurs dépensé près de 9 millions de dollars pour financer différents think tanks, niant le changement climatique. « Les savants ont eu complètement tort de parler de réchauffement. Il fait Exactement. parler de changement dans le changement mondial, bien. le réchauffement. I don't think we should waste any more time underestimating the importance of beginning to think about starting to worry. Mais ce qui chose est sûr, c'est que les hivers sont de plus en plus froids, les étés sont de plus en plus chauds. Les hivers sont de partir. plus en plus froids non. Non. non, non, non, non Mais où Mais il n'y a jamais eu autant de neige cette non, année. On a ah, neige non, on n'a plus de neige à Paris À Paris, mais il n'y a jamais eu autant mais... de neige. Il n'y a jamais eu autant de neige dans non. les stations de cette vous année. Vous êtes focaliser uniquement sur la France. Et sur la météo. D'une manière générale. pardonnez moi le, mot changement, le, mettre, le en fait. mot changement peut mettre tout le monde d'accord. C'est sûr bon. qu'il se passe des choses. Bon. Depuis 24 heures, Fanny touche la côte est de l'Inde, un cyclone qualifié de monstre météorologique. Partout dans le pays, les habitants tournent ces scènes de chaos et témoignent des heures d'angoisse. A fabrication for political à partir de demain, l'Europe vivra à crédit. En un an, le continent a déjà épuisé toutes les ressources que la planète peut lui offrir. C'est le jour de dépassement. Le plus gros problème, c'est la consommation par personne. Et la question, c'est dans quelle mesure notre société capitaliste est compatible avec la nature. L'essentiel, c'est de consommer moins. Il n'y a pas de salut sans décroissance. Les Français ils vont dépenser davantage. 2019, ce sera une bonne année pour la consommation. C'est le comble de la décadence. Regardez ça. De la glace de glacier de plusieurs milliers d'années dans un gin tonic. Santé. Si je vendais ça dans un bar chic de Londres, je gagnerais des fortunes. Gin tonic, monsieur Glace de glacier 360 euros, s'il vous plaît. L'homme du 20e siècle considère la planète Terre comme sa propriété exclusive. And foolish back then, Billy. We didn't think about the future. We just wanted things. L'homme de 1962, particularly inconscient, sur le résultat de ses actes vis-à-vis de l'équilibre de la nature. We thought we'd be dead by now. We didn't think we'd have to live to see the consequences. An inconvenient truth helped raise consciousness about global warming. But did you notice that all of the solutions presented had to do with personal consumption, changing light bulbs, inflating tires, driving half as much, and had nothing to do with shifting power away from corporations or stopping the growth economy that is destroying the planet? Changer, c'est difficile. Ça crée de l'anxiété. Mais au fond, on a le choix entre deux anxiétés. L'anxiété de la fin du monde, pour reprendre la formule maintenant consacrée, qui est de dire de toute façon, quand on lit les experts, le réchauffement climatique, la biodiversité, on va vers le pire. Ou l'anxiété de changer ses habitudes, mais de dire il y a malgré tout une sortie et on peut avoir un agenda gagnant-gagnant. Certes, le président de la République a mentionné quelques actions, mais en réalité, plusieurs de ces actions étaient déjà prévues, nous dit le journal, c'est un coup classique en politique. En Australie, le Parti libéral arrive au pouvoir en 2013. Tony Abbott devient alors Premier ministre. Climatosceptique convaincu, il supprime dès l'année suivante la taxe carbone mise en place par le gouvernement précédent. En finançant à hauteur d'1,2 million de dollars la campagne du Parti libéral, les géants australiens des mines, du pétrole et du charbon ont misé sur le bon cheval. Emmanuel Macron a déclaré qu'il faut changer notre système économique et notre manière de produire, sauf que ces actes disent le contraire. Le gouvernement tente par exemple actuellement en toute discrétion de réduire les pouvoirs du Conseil national de protection de la nature, dit cet article, et ce, au profit des projets industriels, projets qui pourraient saccager plus facilement les espèces protégées, je cite toujours Libération. Et ce n'est qu'un exemple, puisqu'en France, en matière de zone naturelle, c'est l'équivalent d'un département entier qui disparaît tous les dix ans, nous dit le journal. We so often hear that the world is running out of water. People are dying from lack of water, rivers are dewatered from lack of water. And while this is true, we're told that because of this, we must take shorter showers. But see the disconnect? Because I take showers, I'm responsible for drawing down aquifers? Well, no. More than 90% of the water used by humans is used by agriculture and industry. Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources. Et ça je dirais que c'est la seule chose qui soit un peu jubilatoire parce qu'on a tout à réinventer et peut-être que c'est l'écologie qui va incidemment nous amener à un véritable comportement socialement décent du bon Dieu, c'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah. Oh, en tout cas, eux, comme ils sont gentils, soit ils vont pas mourir, soit s'ils si meurent, ils auront pas mal. Ouais, on va tous crever, on va tous crever, c'est la fin du monde qui nous guette nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps.